Je crois qu'on est reparti, hein Je crois qu'on est reparti les amis, nouveau vlog, let's go baby, nous sommes en direct de Copenhague. Copenhague, le joli Danemark, après vous avoir fait l'Islande et l'Estonie, Madrid, Prague, Los Angeles. J'ai beaucoup vlog quand même de temps en temps, mais je sais que les vlogs voyage, c'est parmi ce que vous préférez, et ça me fait plaisir, je suis venu euh, ici pour OL Bronby, c'était hier, franchement c'était de la frappe. a gagné, il y avait bonne ambiance et tout. J'ai même pu, et ça j'ai eu beaucoup de chance, filmer un but. Vous vous rendez compte Pour vous expliquer la chatte que j'ai eue sur le plan d'avant, dans le parkage de Bromby, les toilettes sont à l'étage. Donc je suis monté à l'étage pour pisser. Je ressors, je me dis Oh La qualité est bonne d'ici On va prendre un plan Je prends un plan Et ce plan c'est le but Full chat mon frère Ça c'est le genre de choses Qui être très plaisir Donc on est à Copenhague Oh regardez il y a des gens qui saluent Coucou Bon bah sympa hein Voilà It's called Zach Zach Nani Zach Nani on va chercher les abonnés là où ils sont hein. welcome Demande ma chaîne YouTube, je lui donne hein. Pas sûr qu'ils comprennent grand chose, ceci dit <rire> La good vibe, on est au centre de Copenhague C'est très très cool, donc ouais, il y avait bonne ambiance But, etc, voilà, c'est bon On peut passer à autre chose, le match a été gagné, on est rentré, c'est cool Donc j'ai pas trop filmé à l'intérieur et tout, parce que Je connais quand t'es en parkage et tout, bon C'est pas la première chose pour laquelle tu viens, donc on respecte les codes Et là par contre, on est pour Euh... Visiter la ville, je suis avec des amis à moi, je vais live IRL également dans la journée, histoire de vous montrer tout ça en live, et puis voilà, Copenhague avec Zach, let's go Copenhague entre euh, espace vert et modernité. Ça donne envie hein. On dirait Confluence à Lyon. Par contre à Confluence à Lyon les vélos ils sont tous attachés hein. C'est un petit flot en vrai. Attends, attends, attends, mais j'entends quoi là Les chaussures on peut les prendre En fait déjà tout le monde. C'est vrai que ça me fume en fait, on dirait vraiment que t'es dans le jardin des types, genre t'es sur leur terrasse. Entre regarder ça. 800 par mois, t'as un studio. Ouais. Genre, j'ai regardé et, genre, pour 600 balles à peu près, genre, tu peux avoir une chambre dans une coloc. Et pour 800, 1000 balles, t'as as un petit studio, un petit 20-30 mètres carrés, tu vois. 1000 balles un studio ou pas Bah, ça dépend, ça savait pas où encore une fois. Hein. Premier arrêt de la journée, les amis, parce qu'on parlait du coût de la vie ici. On va aller euh... À Christiania, donc là on est en train de longer les quais, on va bouffer, ensuite on va à Christiania, Christiania qui est une... un quartier avec une... une histoire forte les amis. Je vais vous la raconter cette histoire, je sais que vous aimez bien quand je vous raconte des histoires au milieu des vlogs. Mais là-bas je pourrais pas trop filmer, je vous le je vous... Je vous... Je vous dis direct, mais vous inquiétez pas ça arrive. Vraiment il y a quelqu'un un jour il a dit sur Twitter, entre tradition et modernité, ça m'a fait bien rire. Mais ici à Copenhague c'est vraiment entre euh, espace vert et modernité, et ça c'est la réalité mon pote. C'est vraiment trop mon style. Là, je sais qu'il y en a qui préfèrent peut-être autre chose, moi moi, ça me parle ici. Ce que je trouve vraiment très lourd dans cette ville, vraiment un truc qui je pense la définirait en un mot, c'est reposant mon frère. Genre oh, vraiment, l'architecture c'est aéré, tu respires bien et tout. Bon cliché hein, de mec de ville, super. Mais pour le coup je le pense vraiment. Quand je dis c'est aéré, c'est pas simplement l'air mais... La manière dont sont construits les trucs, l'architecture, etc. Il y a de l'espace et tout, tu vois, t'as pas la vue qui est tout le temps brouillée par des trucs. Bon, sauf si t'es au centre-ville, tu te doutes bien. Et au global, il y a des endroits qui se veulent artistiques, comme par exemple ce train. Pas <rire> réussi, mais c'est ici. Et quand t'es là comme ça, avec le grand cours d'eau au milieu, je sais qu'il y a des bateaux qui en font le tour. Je l'avais déjà fait en 2019. Et que tu regardes autour de toi, les bâtiments, les bails, c'est un plaisir. Je, je, je, je sais pas si le gars a regardé la caméra derrière, mais je suis quasi sûr qu'il l'a fait. Et vraiment, j'aurais mis ma main à couper s'il l'a fait. <rire> Attends, me dis pas que... Genre la vie de mère, ils ont fait un sauna. Trouvez-vous un pays où il y a des saunas dans la street comme ça C'est une qualité importante. <rire> Quelqu'un a les couilles d'aller tester le Salmon Wasabi ou pas Ça te tente, hein. Ça tente ouais. Vas-y, Yanis, j'ai envie que tu testes ce Salmon Wasabi. Ouais. Du saumon et du Wasabi. Ces mecs n'ont peur derrière, hein voilà. Pour la suite des vlogs, hein. 1€ égale 7 couronnes danoises voilà, Si jamais, comme ça quand vous voyez 55, un truc comme ça, je fais la conversion rapide On s'approche de, de Christiania mon gars Oh Yanis par contre si t'as le cul en feu, on s'arrête pas toutes les deux minutes hein. C'est ça l'écologie là C'est de l'eau ça bah, C'est quoi, c'est du carton ça non Bah ouais C'est mieux qu'une bouteille en plastique, je pense hein Non Ah pardon c'est le mec, non, non. Ouais c'est ouais, plus... ouais, clair les gars, il y a vraiment un truc spécial avec cette eau, c'est qu'elle a un goût d'eau, c'est fabuleux. Ceci est une tartine salmone wasabi. T'inquiète. Et... la salade là, elle te fait pas peur Non, c'est pas ça qui me fait peur, c'est pas la salade. <rire> c'est le wasabi ouais, euh, ouais, ouais. Dis-nous ton avis là. Après si j'ai des larmes pendant que je mange, c'est parce qu'il fait très froid. <rire> c'est parce qu'il fait très froid. de seigle. Alors, première impression C'est bon. Mais... Je sens le... Le wasabi, il est... la chance, c'est pas fort. Il est timide. Ouais, c'est timide, ouais. C'est un wasabi timide. Je te cache pas que ça me va ça me va très très bien. Oh, je suis déçu de fou. Oh, je fais, eh, hey, je buzz comment sur YouTube si tu voilà. si tu craches pas, tu pas du feu, feu genre... De... Bah ouais, vomis-toi dessus. La miniature, Vomis-toi <rire> <dessus>. vomis, Yanis. <rire> Pardon, en plus, il est en train de bouffer. Je dis, vomi, c'est horrible. Je suis un gourmand. Ouais, ça va, t'as fait un point à rester. En fait, tu dit aux amis de saveur, c'est pas Mais ça pique pas du tout. c'est la Non, mais ça pique pas du tout. Ah ouais C'est bon en Mais remboursé frère. Non, en vrai, c'est bon par contre. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon parce qu'on l'achète au Danemark, genre. Genre, c'est pas super bon. Évidemment. C'est ok. D'abord, là, on va aller dans un vrai resto. You want to say hi Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, vous êtes français Vous êtes danois? Vous parlez français un peu moi ah, eh bah, ça fait pas plaisir. Avec son sac découpé derrière, est quelque chose. Toi, Toi ta mère on va en parler gros. <rire> <rire> je suis là, je vais faire mes plans de youtubeur. Il parle derrière. Oh, le sac avec le trou là On a trouvé un restaurant, sauf qu'on est 6. 6 c'est beaucoup. Donc on est dans une ambiance table de Noël. C'est Harry Potter ici hein. Oh. Thank you. <rire> Mange en ligne, ouais, <rire> C'est censé être un restaurant français parisien steak salade chèvre chaud mmh, moule frites et tout attends attends attends ouais moule frites, ça me parle après enfin, c'est cher hein, mais ça me parle ça c'est un iced tea qui a été fait avec amour pas comme vos vieilles bières là c est, c est... C est <rire> croire, mais... parce que t'es expert en iced tea, évidemment alors le thé glacé j'adore ça je vais goûter je vais te dire si c'est bon ou si c'est du scam c'est fait maison. Non, c'est pas mal, mais c'est pas non plus le iced du siècle, mais c'est pas mal. J'ai commandé une salade, en fait, ils font des tartines avec genre du poisson et tout, on a, on a décidé. C'est typiquement français quoi. Non, non, par contre, c'est danois. Les amis, on aurait dû s'en douter dès, euh, dès le Ice mais on est tombé dans un endroit très sérieux. C'est ouais, vu en l'Europe, fait, sur là. Un, bah pain, là. un pain, pain au seigle je sais pas quoi encore. Et c'est leur pain effectivement. Mais ouais, ouais. Ouais. Bouton, cette tartine de poisson avec du pain de seigle et une bonne petite sauce en plus. Ça a énervé Ça C'est du sérieux ah, non. <rire> non mais c'est vraiment trop bon Je vais vous le passer, je ah, me... Ouais. Mais c'est vraiment trop bon Les amis, la tartine au poisson, ça c'est du sandwich traditionnel euh, danois. C'est super bon Sandwich de hareng. Mais euh, mettez-vous la petite sauce avec euh, la machin là, la petite sauce jaune là. C'est du sérieux, ouais. mmh. C'est bon frère. Ah, oui. Des hommes heureux quand ils mangent bien, il y en a sur terre hein. mais alors moi... <rire> je vis un des meilleurs moments de ma vie hein. <rire> Les amis, on arrive donc à Christiania Et Christiania c'est un quartier avec une histoire énorme Que je vais vous faire en rapide, donc sans tous les détails Christiania c'est un des premiers et même des seuls quartiers d'Europe Qui a fait sécession par rapport au Danemark il y a plusieurs dizaines d'années Et c'est dans Copenhague et ils avaient vraiment revendiqué en mode leur indépendance tu vois Là-bas, ils vivaient via le troc et la police, etc. ne rentrait plus, c'était vraiment indépendant, ça n'appartenait plus au Danemark. Sauf que, comme dans ce genre d'initiative très libre etc., souvent, ça peut partir en couille. Ça a été gangréné par la vente de drogue, euh, des overdoses, des bails, machin. Et progressivement, le Danemark a repris contrôle de ce quartier. Sauf qu'à l'heure actuelle, il y a toujours des gens qui y vivent, il y a plein de trucs à voir et à aller faire. Et par exemple, la vente de drogue y est tolérée. Tu peux rentrer dans Christiania, c'est beaucoup de couleurs. Je suis déjà allé, il y a des œuvres d'art, il y a des galeries, il y a des bars, il y a des scènes musicales et tout, c'est sympa, tu vois. Franchement, c'est assez cool, mais c'est très mal vu de filmer là-bas. Genre, legit, très mal vu. Donc, je vais éviter d'aller leur casser les couilles. À la rigueur, je vais filmer l'entrée parce que l'entrée, t'as le droit. Mais je vais me laisser happer par la magie du lieu, loin des caméras. Et après je dois à la live IRL, c'est important. On va à la live dans Copenhague, j'ai froid à la main sa mère. Mais Christiania, le fait qu'il y avait une sécession etc. totale et qu'ils avaient réussi à créer une sorte de, de société alternative dans la ville, tu sais, c'est même pas l'écart. Je trouvais ça impressionnant. On y arrive, regardez. Ça ressemble un peu à ça. Et ça, c'est encore... Euh, c'est que le début, tu vois. Genre, c'est un peu là-bas que c'est mal vu de filmer. Mais il y a plein de trucs euh, de vente artistique, galerie d'art et tout, machin. Il y a une vibe, c'est marrant. Mais le vrai endroit un peu chaud, c'est là-bas. Est-ce que je fais mon touriste ou pas Peut-être envie de le prendre. Hein. Après, je vois une étiquette made in Honduras. Mais il a petit flow quand même. Hein. Le je pense que je vais le prendre. Hein. Donc regardez autour, il y a plein de trucs de vente, notamment euh, pour de la bœuf. <rire> je te fais pas de dessin. Mais il y a partout des panneaux Say No to Hard Drugs. Des, des drogues no to... dures. Et tu sens que ça a marqué l'histoire cool. de ce quartier, comme je vous racontais. Avec de nombreuses overdoses, de nombreux dealers, etc. Qui vendaient du crack et des trucs comme ça. Tu sens que le quartier est imprégné de ça. D'ailleurs, on va s'avancer un peu vers là-bas. Et... Depuis tard, je vous dis, il y a un endroit où je pourrais pas filmer. Je suis une partout, tu sais, je suis un connard. Je vais le prendre. Ça y est les amis, j'ai fait le clicos. Se bader dans Christiana avec un pull Christiania. <rire> je suis, je pense, le yankee du jour. Ils vont boire, ils vont faire oh, le bouffon de français, là. <rire> Et vous avez raté la zone derrière moi. Vous la voyez juste là Où tu n'as pas le droit de filmer. Mais ça peut se comprendre. Il y avait des choses noires. Le sale, le sale. Ambiance. Vous voyez un peu le délire. Cet immense marché, marché d'outils et de matériaux qu'on ne retrouve plus comme le bois. <rire> Quoi, t'as pas aimé la valise là C'est stylé, par contre. Et ici, il y a des mecs qui ont construit leur propre maison. Alors, je suppose que si c'est pour ça qu'ils vont vendent les matériaux, mais juste derrière, toujours. Oui, Oui, oui, bah, je parle au mannequin là. Alors, du coup, hey, mon pote, tu comprends, ici, à Christiania, c'est comme ça que ça fonctionne, il y a des lois, il y a des règles. Pour combien tu bouffes ça c'est un non, cookie avec euh, ouais, de graisse euh, et tout. Ouais. C'est des, des oiseaux, je pense. Et Donc combien tu fais euh, euh, ça du coup Et après tu plonges dans la... Franchement ça tremper dans l'huile là comme ça <rire> non, non il n'a pas tort hein. Comme les gros. Américains ils frit tout tu ah, ouais. ça, <rire> ça <c 'est rire> bien, On met un peu de cheddar dessus et tout. Ce qui est bien c'est qu'on va acheter plein de trucs là c'est très utile notre tour. C'est une ouais Avec des matériaux qui sont de plus en plus rares d'ailleurs. Désolé d'être le plus gros forceur que cette France ait porté. Mais attendez, maintenant qu'on a vu les matériaux, on va voir les maisons. Parce que là, il y a des maisons qui ont été construites. Et franchement, quand j'étais passé devant en 2019, j'étais là, oh. Flo. Le gars c'est quand même construit cette maison à côté. Hein. Non, mais frère, elle est, elle, elle, elle est même carrément bien. Eh, hein. on rigole, on rigole. Parce que maintenant, en fait, à Christiania, il reste quelques centaines de résidents. Dont ce mec. Et là-bas, là, par contre, il s'est vraiment construit un truc sympa. Avec des matériaux euh, récupérés, produits, je sais pas. Mais propre. Propre, propre. C'est fin, hein C'est vrai que sa maison lui elle est exceptionnelle lui hein, c'est un manoir Quoi <rire> Le gars est trader Le qu'il est trader, il a mis la couche de il a pas compris il conseille <rire> de Petite surprise, ils ont même des chevaux et un endroit pour faire de l'équitation. L pour terminer les surprises de Christiania, un terrain de waterpolo ah ouais, bah, sauvage. Simple, en vrai ça va là. Non, elle est propre, ouais, ouais est chez l'éclair. Le voici à Copenhague. Très, très hein, ouais. hey, quelqu'un ouais, peut ouais. m'envoyer un flash sur la gueule, juste histoire de. Ouais, C'est pour la picture. Ouais, je suis ton assistant, tu me prends en stage ou Ouais, ah, bah, vas-y, mets en flash. Oh là là. Ah, ouais, <rire> ouais les gars <rire> C'est réussi là, non <rire> on, va, on va aller envoyer du flash, voilà mes frères, merci. <rire> On est au top de Copenhague, les gars! Là, ça marche bien! Là, ça, là, ça fonctionne bien! Il n'y a, a pas de lag! C'est de calme, là. Toi qui a fait un mémoire de, ouais, de y a y a un Regarde Regardez Le que... <rire> Oh le niveau de galère hey, les gars vous dites t'as pris une sauce ou quoi Mais on a pris une sauce de fou Là on est mouillé mon gars Mais là il peut plus là, ça va J'ai essayé de live IRL, ça a fonctionné 40 minutes Puis ensuite euh, la dernière image que vous avez vue de moi en haut Bah c'est la dernière image que j'ai pu live Donc je continue le vlog gentiment On arrive dans le joli quartier de Nihaven. Et c'est une sorte de quartier de Copenhague. Quand vous voyez des photos flow de Copenhague là, avec des petites euh, maisons pleines de couleurs et tout, bah, alors en général c'est à New Haven. Et c'est très joli à voir. Nous sommes de nuit, ici il fait nuit à 16h, euh, à 16h frère, 16h il fait nuit. Donc euh, là, là il fait nuit noire, sauf qu'il est 16h30. T'as l'impression qu'il est 19h20 dans le mood, regardez. Là il y a des filles et des mecs en train de faire du patin Ça me rappelle de mauvais souvenirs Les deux ou trois fois où je me suis cassé le poignet dans ma vie bah, la toute première fois que je l'ai fait c'était au... en faisant du patin à glace C'est très dangereux Surtout quand t'as 8-10 ans Et que tu t'accroches à l'animatrice du centre aéré et qu'elle te tombe sur le poignet C'est pas très intelligent <rire> Oh Yanis, tu sais faire du patin ou pas Bah écoute ça a l'air fun mais je pense que la première fois que tu fais il faut t'arr... T'as prêté à beaucoup tomber, à avoir un petit peu mal au cul Moi, coup, moi, moi euh, je me suis cassé le poignet la première fois que j'en ai fait Vraiment cassé genre Ouais cassé Ah d'accord, ça, bah, ça, ça me donne envie de... Ça, ça, de... Ça, ça chauffe hein Ouais ça me chauffe de fou ouais. Mais ça, ça a l'air marrant quand tu maîtrises hein C'est un sport de gens du Nord Vous savez que j'ai toujours adoré vous donner un certain nombre de bons plans. Là je l'ai pas encore fait, mais on y arrive. Et croyez moi les amis, cette rue de Copenhague, centre, avec les décos et votre meuf, c'est une demande en mariage et rien d'autre. Hein. L'ambiance de Noël à moi en avance. Hein. Tout en étant au bord de la mer. C'est charmant hein <rire> ah, j'aime bien Eh hey, on a beau se faire doucher nos mers, il y a un marché de Noël, d'ores et déjà, mais surtout juste devant, il y a une sorte d'immense bâtiment éclairé. En termes d'éclairage et des trucs comme ça urbain les Danois vous faites les choses bien. Mais là je le vois à mon micro et à ma <rire> caméra, en termes de pluie, vous êtes bien solide aussi, bande de cons. Hein. <rire>